Salut, on se trouve pour une nouvelle vidéo, on est avec erreur sur cuisine royale. Non je suis pas là. Ah bah pas erreur, je suis tout seul désolé. Enfin ou avec un joueur aléatoire qui s'appelle erreur77843. C'est quoi ce pseudo erreur Mais du coup c'est pas erreur. C'est le jeu qui m'a rajouté comme ça. C'est quoi ce pseudo erreur77843 comme... T'avais un pseudo trop court alors Castor non non, non j'avais pas tout d'autre Quand tu mets des noms ça fait le bordel. Castor il s'appelle euh, Castor 65 ça, un truc bordélique. On va Je bon sais pas pourquoi il fait ça les jeux, mais m'en fous moi. Bah, je pense que parce que as un nom trop court. Peut-être mais il dit donc euh... Ouais. Et entre -7 et la différence de taille est pas assez énorme pour qu'il rajoute tant de nombres. H Y -D O, L, I, E, N 9, oui 9, ah, à la place de 7 Oui, bah il m'a rajouté combien de nombres 6 4 Non mais il te rajoute euh, un nombre il ouais, y a des gars au niveau de l'endroit où j'ai ping hein. Aléatoire, et puis voilà Il si y a deux gars à l'endroit où j'ai ping J'aurais qu'un Ils ont pas l'air très bien, stuff, je sais pas Ils sont pas l'air très fort non plus, mais Ah je vois l'ombre qui s'actualise de façon étrange Ils sont bien faites mes mains Ils sont juste là bas Moi je les follow j'avoue que je pense que tu es parce qu'ils sont pas là très, très très fort mais si je meurs je suis pas dans la merde ah, Je suis derrière toi à 50 mètres hein. Ah ouais cool tu suis c'est cool Ils sont partis à gauche dans la tranchée Sauf que c'est que mon énergie moi elle est pas infinie puis quand je vois un car moi je m'arrête Alors si à mesure laisser un car c'est probablement qu'ils ont des meilleures armes que toi Et je les vois dehors Oui, c'est en train d'avancer, à trancher. Mais je joue pas très bon hein, j'ai pas dit qu'ils étaient forts Là ils calent sur une autre team okay. Une autre team qui a des effets, qui tire, qui... Enfin, qui se balade, qui il fait pas mal d'effets un peu abusés T'en as tué un Et le dos Ah y'en a un derrière hein. là. Non c'est moi qui rêve, j'ai vu un mec bouger par là Oui y'en a là-bas, y'en a là-bas, y'en a une team là-bas Tu viens avec moi Attends je récupère d'abord la première team Et merde il y a un effet de poussoir Ça m'a pas tué, hein. j'ai pas mort mais... Il avait c'est plein de merde du coup Euh... Est-ce que je prends ça Ouais je prends ça C'est toi que ça tire C'est moi qui ai tiré ah. Ah, je Il avait avec. un pompe Tu peux me faire quand tu quand j'ai Ah j'ai besoin de ton aide Elle saute super fort C'est sur moi. Sur toi, d'accord. Le deuxième va peut-être arriver. C'est l'autre team, ça. Hein. Je... T'as toute ta vie Non, t'as pas du tout toute tout ta vie. Qu'est-ce que tu fais à part J'ai pas de, de trucs pour regen. J'arrive pas à trier mes trucs. Tiens, de la je J'étais passé plein de Ragen là. Ouais, faut que j'arrive à la prendre. Alors, on va faire comme ça. Tu fais table sinon. Ouais, ah, c'est ce que je fais. Ah, je suis fou. Je suis fou, lui Non, pas du tout. pas manger mon assiette. On récupérer la tombe au niveau du bout de la tranchée. Ok, mitraillette. Il un truc de régénération, je vais le prendre. Il y en a peut-être un aussi de ton niveau, donc si tu as vois, je te conseille vivement de le prendre. En fait, il y a encore deux morts ici. Hein. Il y avait plus de deux teams. Hein. En plus de nous, hein, je parle. Okay. Bon, par contre, j'ai 348 euh, âmes. Ouais, parce que tu m'as ramassé. Parce que j'arrive pas à toutes les tombes que j'ai tout fait en fait. Ah, il y a eu un truc de, de frappe aérienne. Ah, de, aérienne. Il nous tombe dessus. Vraiment Il nous tombe totalement dessus. Ouais, Ouais, il nous dessus. Parce qu'il est très déplacé. On le voit là qui fonce vers nous, il va clairement foncer vers nous. 100% il est à 2 mètres de nous. Je pense que je peux l'abattre avec cette truc anti rien Quoi Non, non, ça sert à rien, il va descendre. C'est toi qui fais des bruits métalliques. Oui, c'est ma cour à la porte en bas. Ouais je crois qu'il va vraiment... Ah non il va peut-être pas tomber de dessus parce qu'il en fait, avance pas beaucoup vers nous Il est tout droit, c'est bizarre On et prend du coup, la tra... là-bas et on y va Ok On calme à d'à côté hein. on va pas tirer dessus hein. Ok ça me convient Ça c'est pas une question, c'est une affirmation on va dire... Attends, monte oh, okay. Ça c'est juste là-bas On peut sniper d'ici hein, je pense j'ai pas de viseur mais pas de sniper donc moi je me rapproche doucement. Dans les buissons pour être vraiment pas loin quand même. Là je prends mon petit mon petit sten. Ouais je vois des gens ils sont dessus ils sont dans l'eau. Dans l'eau ils tirent pas. Hein. Ouais ouais j'ai vu mais je suis mort. Enfin je sais pas suis pas mort mais. J'ai tiré plein de balles et j'en ai pas ouais, réussi Vu qu'il savait qu'il allait y avoir un truc qui tombait Je pense que c'est l'erreur Ils sont sont plus proche que nous Oui oui c'est possible Là je le vois bien le machin mais Tu vois il y a un mec qui est déjà allé dessus et qui a sûrement tout ramassé hein Oui oui oui je sais qu'il y a quelqu'un qui est dessus mais Il me fait T'as vu Non j'ai pas vu par où mais merde, bah c'était à peu près là bas T'as suffit là Ouais ça a posé un point Ah ouais, ça m'a tiré dessus Moi j'ai mon effet donc si je veux je peux ralentir le temps Il fait très mal mais Il que plus que je le vois quoi Ah j'ai mal visé mais Il y a déjà une tombe de mort en fait Oui, juste là, il y a un gars. Ouais, t'es avec moi quand j'utilise mon effet, je vois les joueurs. Ah, je le vois touché. Il y en a un là. Ah, oui, oui. Hop, t'as du a... Hop, il y en a un qui est mort. Je veux juste à côté prendre le donc par là Pour que personne n'arrive derrière nous, je te check quand même. Je suis parti, moi. T'es allé de l'autre côté Ok. Ah, j'en vois un. Hop. Je traverse parce qu'on m'a tiré dessus. <rire> moi j'ai tiré dessus. je me manque derrière nous, derrière nous. Putain. Ça nous e Canada à deux joueurs derrière nous. Je suis caché derrière deux tombes, mais je vais éviter à mourir. Si tu viens, ça va. Hein. C'est safe à peu près. Hydroïen Oui. Bah ouais. je suis mort. Mec, mais comment tu veux que j'aille sur. Mais tu te fais tirer dessus et tu veux que je vienne sur toi Mais j'étais caché un minimum Bah un minimum pas suffisant euh, et... paraît-il On se met à côté. Et tu m'as pas dit que t'étais tombé à terre Oh mince j'ai le but. Oh là il m'a headshot. J'ai pas bien fait de m'approcher de toi Il canardé à deux. Euh... J'ai fait que un kill oh, oh, oh, Moi j'en ai fait trois. Ah oh, comme une partie classique quoi